Lorsque l'on crée une activité, il y a une option qui s'appelle « Achèvement d'activité ». C'est les petites cases que vous voyez euh, cochées à droite de chacune des activités. On va ajouter une activité pour voir comment euh, paramétrer l'achèvement d'activité. Donc, je vais créer par exemple une page. Je lui donne un titre, son contenu, et tout en bas, j'ai euh, l'onglet « Achèvement d'activité ». L'achèvement d'activité me permet d'avoir la petite case que l'élève peut cocher lui-même ou euh, la, la case qui se coche automatiquement lorsque la condition est remplie, c'est-à-dire consulter le document. Donc, lorsque j'ai euh, activé l'achèvement d'activité, je vais avoir les petites cases qui vont, pour l'élève, s'afficher cochées automatiquement lorsque le document aura été consulté. Les cases entourées pleines sont celles que l'élève peut cocher et celles en pointillés sont celles qui se cochent automatiquement. Lorsque nos activités sont créées, on peut mettre des conditions. Par exemple, ici, j'aimerais que les élèves visionnent de vidéo, les jeux de Montréal, avant de faire l'activité 1. Alors, je vais aller modifier l'activité 1 et mettre une condition. Si on va au bas de la page. J'ai euh, l'onglet « Restreindre l'accès ». Donc, j'ajoute une restriction. J'ai plusieurs choix possibles, euh, date, note, groupe. Ici, ça va être, euh, dans notre cas, achèvement d'activité. J'aimerais que l'élève ait consulté le document avant de passer euh, à l'autre document. Donc, pour faire l'activité 1, il doit consulter les jeux de Montréal. Donc, celui-là doit être marqué comme terminé, comme lu. Je pourrais ajouter euh, plusieurs restrictions une à la suite de l'autre. J'enregistre. Et ce que je peux voir, c'est que l'activité 1, il y a un accès restreint. Donc, non disponible à moins que l'activité, les jeunes de Montréal soient maintenant achevés. En dit, l'élève n'a pas accès à l'activité 1 tant que l'activité précédente n'a pas été complétée. Ici, je vais restreindre l'accès, non pas à une activité, mais à une section complète. Par exemple, dans la semaine 3, j'ai un test de révision. J'aimerais que les élèves le réussissent avec 80% au moins avant de passer à la section 4. Donc, la section 4, je vais modifier la section. Et plus bas, dans «Restreindre l'accès », je vais mettre une restriction selon une note. J'aimerais que l'élève réussisse l'activité avec une note d'au moins... 80 Donc, test de révision, la note doit être plus grande ou égale à 80 De cette façon, l'élève pourra passer à la section suivante s'il a réussi le test avec 80 au moins. Si on reprend notre exemple précédent, avec l'accès restreint pour une note, je vais vous montrer qu'on peut combiner aussi euh, plusieurs éléments, plusieurs restrictions. Donc, je vais dans « Restreindre l'accès ». J'ai déjà ma note et je vais en ajouter une autre, par exemple au niveau des groupes. Donc ici, je vais ajouter un groupe, par exemple le groupe 1. Donc, l'élève doit être dans le groupe 1 et avoir réussi avec au moins une note de 80%. Je pourrais changer le « et » pour un « ou » aussi.